Je m'appelle Yassir Meshlouk, je suis doctorant en deuxième année de thèse à Linalco et membre scientifique de la Casa de Velázquez. Ma thèse porte et est consacrée donc à la première traduction intégrale et à l'étude du compendium de métaphysique, El kitab Oumaberdur Tabia, écrit par le philosophe Averroes. Averroes est un philosophe donc andalou, né en 126 à Cordoue et mort à Marrakech en 1198. Il est connu pour être l'un des plus grands représentants de la philosophie hispano-arabe et son œuvre a été transmise jusqu'à la fin du XVIe siècle euh, avec les courants qu'on a appelés les Averroismes juifs et, les, et, et latins. Mon travail porte essentiellement sur euh, trois manuscrits, euh, le premier donc, qui est à Madrid et les deux autres à San Lorenzo de l'Escorial. Le, le premier manuscrit, le manuscrit 5000, donc, contient une des versions les plus anciennes euh, en arabe euh, du Compagnium de Métaphysique et d'autres traités de jeunesse euh, d'Averroès. Les deux autres manuscrits, euh, le 632 et le 798, sont pour le premier un manuscrit euh, unique euh, qui contient euh, 21 questions logiques et métaphysiques d'Averroès et l'autre manuscrit également unique euh, d'Alexandre euh, d'Aphrodise euh, dont les traités ont été conservés en arabe et perdus euh, en grec. Alexandre étant euh, le plus grand commentateur d'Aristote grec au deuxième siècle. L'originalité du, du compendium de, de métaphysique tient au fait qu'Averwes y soutient une métaphysique néoplatonicienne. C'est extrêmement euh, étonnant puisqu'Averwes est connu pour être le, le, le, commentateur, le, commentaire, le commentateur des œuvres d'Aristote. Euh, Aristotélisme et néoplatonisme sont pourtant deux mouvements antagonistes puisque Aristote soutient que Dieu est un premier moteur, alors que euh, les néoplatoniciens soutiennent que Dieu est l'un et euh, lisent l'univers et le monde euh, selon la bipartition entre l'un euh, et le multiple. J'espère résoudre donc cette question à partir du, du travail des sources, en particulier à partir de, de, de, de, de, des lectures d'Aeroès sur l'œuvre d'Avicenne, qui est un philosophe persan du XIe siècle, et euh, d'Alexandre euh, d'Aphrodise. Euh, J'espère donc éclaircir le, le, le corpus disponible à la disposition d'Adorès à cette époque-là, euh, expliquer la nature de ce néoplatonisme et comprendre la synthèse entre ces deux traditions de pensée antagonistes que sont le néoplatonisme et l'aristotélisme.